« Ah, enfin! »« Oh, je m'excuse. C'est vrai que je suis arrivée trop à la dernière minute. Je m'excuse de te stresser avec ça. »« Stresser, c'est pas le mot. »« Ma voix, ma gorge sont toutes tendues. Ça fait changer ma voix. Oh, je suis vraiment trop énervée. »« Oh, qu'est-ce que je vais faire? Mm. » « J'ai peut-être un petit truc pour toi. » Je me souviens quand j'avais encore des muscles, j'en avais une couple qui partait de ma mâchoire qui s'en allait vers mon sternum, mes épaules. Quand j'étais énervée, ça me faisait rentrer la tête dans le cou ou monter trop les épaules. Mais fais des soupirs. Oh! C'est pas un soupir qui va me faire changer tout ça. T'es arrivé en retard. C'est ta faute. Ah ben, je vais essayer de te donner un petit truc, là. Si le soupir, ça marche pas, essaye au moins de baisser tes épaules. En baissant tes épaules, tu vas les détendre, tes muscles. Ta voix va se replacer. Non, je suis trop énervée là, je suis trop énervée après toi. Dans ma tête là, je sais même plus de quoi je voulais parler. Je suis énervée partout. J'ai plus ma voix, ma voix, ma belle voix grave qui s'en va, qui change tout le temps, non. Oh non. Je, je... Non, on coupe, on coupe. Tu es sûr? Tu veux pas essayer les épaules, tu veux pas essayer les soupirs? Non. Il rien qui fonctionne maintenant. Je suis trop énervée et je suis trop fâchée après toi. On coupe. On coupe. OK. On coupe.